de Espagne. on va faire la présentation de la liste pour les deux matchs amicaux contre le Brésil inshallah le 25 mars au grand stade de Tanger et ensuite pour le 28 mars contre le Pérou au Stade Métropolitano de Madrid. Donc, comme vous allez voir, euh, avant de donner les, les joueurs, l'idée première, Liken handy il y a de garder quand même une ossature du groupe. Comme j'ai dit, euh, Makan Brich l'ingratitude et euh, Oha", je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont souvent beaucoup de changements, mais c'est Arba. Donc, Mansaush le très bon travail leader. Même euh, quelques quelques changements et, et quelques joueurs qui viendront dû aux blessures du... donc on aura les trois gardiens de, de la Coupe du Monde et euh, Yassine Bono du FC Séville Anna Mounir, euh, Khajouid euh, de l'Wahda euh, en Arabie Saoudite Reda Agnauti du Wydad et on aura Mehdi Ben Abid euh, du FUS euh, de Rabat les défenseurs Ashraf Hakimi du Paris Saint-Germain Naïf Aguerd de West Ham United en Angleterre, Ranem Seis, le capitaine de Besiktas en Turquie, Nosser Mazraoui du Bayern de Munich en Allemagne, Riyad Shehdi du FC Barcelone, Ashraf Dari du stade Brestois en France, Joël Yamik du Real Valladolid en Espagne, Abdelkaber Abkar du Deportivo Alaves, en Espagne, Yahya Atiatla du Wydad de Casablanca et Ayoub Amraoui de Loges CENIS nice en France. Au milieu, Sofiane Amrabat, Fiorentina, Abdelhamid Sabiri, Sampdoria en Italie, les deux. Azzinounahi, Olympique de Marseille en France, Benjamin Bouchouari de saint étienne en France, Bilal al du KRC Genk en Belgique, Imran Louza du Watford FC en Angleterre et Yassine Keshta du Le Havre AC en France. Les attaquants Hakim Ziyech, Chelsea, Angleterre, Abdel Samad El Zalzouli Osasuna Espagne, Zakaria Bouclel, Luz Football Club en France, Youssef El Nasseri FC Séville, Espagne, Anne Zahouri, Burnley, FC en Angleterre, Walid Shedira, SSC Bari en Italie, Abdelzak Hamdullah, El Jeddah en Arabie Saoudite, Sofiane Boufal, Al Rayan, SC Qatar et Ibrahim Salah, Stade René en France. Donc